Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons encore une fois nous retrouver sur cette chaîne Évangile TV, right now, pour la grande conquête, et nous y sommes, Alléluia Franchement, j'ai l'honneur aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de vous communiquer quelque chose de la part du Seigneur. Je crois véritablement que quelque chose est en train de bouger dans les Caraïbes. Hallelujah Je crois véritablement que quelque chose est en train de bouger euh, aux États-Unis. Je crois véritablement que quelque chose est en train de bouger au Canada. Hallelujah Et tous ceux qui nous regardent sous ce fuseau horaire, d'accord, euh, vont véritablement être impactés. Alléluia, donc ne manquez, ne manquez sous aucun prétexte ces émissions, car aujourd'hui, encore une fois, Dieu va vous parler, Dieu va vous communiquer quelque chose. Je suis le frère Benjamin, pour ceux qui ont l'habitude de regarder Évangile TV, vous avez peut-être euh, pu m'apercevoir, en fait, intervenir sur différentes émissions, comme Prayer Bon, par exemple, et, et, et d'autres, bien évidemment. Et je pense que euh, euh, ce n'est pas un hasard. Alléluia, ce n'est pas un hasard. Alléluia, sur le chat, tu peux mettre ce n'est pas un hasard. Alléluia, je crois véritablement. Que quelque chose est en mouvement alléluia l'esprit de dieu est en mouvement l'esprit de dieu est en train de faire son œuvre, d'accord dans votre zone géographique alléluia donc déjà bonsoir à tous et à tous qui sont en train de nous rejoindre et qui euh, euh, ont soif de dieu parce que ce rendez-vous divin est pour les assoiffés de Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Je suis vraiment, vraiment content d'être là. Vous n'imaginez même pas quelle joie est dans mon cœur en ce moment à l'idée de pouvoir vous communiquer véritablement cette parole. Amen, parce que je, je crois véritablement que des leaders, que des leaders vont émerger. Une semence de leadership va être plantée dans nos cœurs ce Soir alléluia Maldeang de Seigneur merci Merci pour ces moments mon père et mon Dieu. Seigneur, merci parce que je crois véritablement que toutes les personnes ici connectées sont sous l'influence de ton Saint-Esprit, oh Dieu. Seigneur, merci pour l'essor et l'expansion de ton évangile, Père éternel, à travers le monde. Merci, Père, parce que tu touches de nouveaux horizons. Seigneur, merci là où, Père éternel, l'homme pensait déjà, Père éternel, avoir découvert, Père éternel, tous les terrains. Père éternel, toutes les terres, Père éternel, de ce globe, Père, merci, parce que tu nous montres, Père éternel, qu'il y a de nouvelles terres à conquérir, des terres spirituelles. Seigneur, merci, parce que je crois au nom puissant de Jésus, que cette conquête, Père éternel, qui est déjà amorcée, est en train, Père éternel, de bouger, Père éternel, les nations, Père éternel, les différents groupements de personnes, Père éternel, qui t'entendent et qui t'écoutent aujourd'hui, oh Dieu. Seigneur, merci, pour toutes les personnes, Père éternel, qui sont là, assoiffées, qui demandent, Père éternel, à te voir, à te rencontrer. Père éternel, certains ne te connaissent pas, certains te connaissent un peu, certains pensent te connaître, certains veulent aller plus loin avec toi. Seigneur, aujourd'hui, Père éternel, tu donnes du pain. Père éternel, à celui qui le demande, du poisson. Père éternel, à celui, Père éternel, qui t'en fait la requête, Seigneur, de l'eau. Père éternel, à celui qui a assoiffé, Père, merci, tu donnes tout type d'aliments. Tout type, Père éternel, de nutriments pour que nous puissions être énergisés dans notre esprit. Seigneur, merci. Pour que nous puissions être renforcés, Père éternel, dans notre être intérieur. Seigneur, tu nous communiques aujourd'hui. Seigneur, merci. Quelque chose de particulier, quelque chose d'unique, merci Seigneur parce que ta grâce se manifeste aujourd'hui merci mon Seigneur et mon roi, Père éternel parce que tu multiplies Père éternel les canaux de bénédiction, Père éternel dans le puissant nom de Jésus, Seigneur merci parce que tu as parlé Père éternel à ces grands pionniers Père éternel et tu les as envoyés Seigneur merci et tu les as envoyés pour conquérir et tu les as envoyés Père éternel pour amener Père éternel un mouvement particulier une révolution, Père Éternel. Là où, Père Éternel, la régression, Père Éternel, voulait, Père Éternel, s'abattre, Père Éternel, nous amenons une révolution. Nous amenons, Père Éternel, quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose d'impactant. Seigneur, merci. Parce que tu communiques, Père Éternel, quelque chose aujourd'hui. Père Éternel, afin que celui qui était faible devienne fort. Que celui qui n'était pas un leader devienne un leader. Que celui, Père Éternel, qui manquait d'assurance, Père Éternel, comme il est dit dans ta parole dans le livre de Proverbes, Père Éternel, tu donnes de l'assurance, Père Éternel, parce que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Seigneur, merci, parce que nous avons de l'assurance. Oh oui, nous avons de l'assurance, Père Éternel, parce que nous venons à ta rencontre, Père Éternel, nous avons de l'assurance. Nous venons devant le trône de grâce Alors nous avons de l'assurance Nous venons vers toi Alors nous avons de l'assurance Par notre espérance est en toi Notre espérance est en toi Notre espérance est en ta parole Merci Seigneur Parce que notre parole Et cette prédication n'est pas basée Sur les discours persuasifs de la sagesse Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance Alors Saint-Esprit de Dieu Souffle maintenant Père éternel sur ces contrées Souffle maintenant Père éternel sur ces villes Souffle maintenant non, sur ces individus. Père, merci, parce que je crois au nom puissant de Jésus, parce qu'il qu y a une explosion de miracles et de prodiges qui s'opèrent. Père éternel, au sorti de cette émission, Père, merci, parce que je crois que plus personne ne reste au même niveau, au même stade. Père éternel, parce que tu viens ouvrir les yeux des aveugles aujourd'hui, Seigneur. Merci, tu viens, Père éternel, remplir, Père éternel, les ventres de celles qui étaient stériles, Père. Tu viens, Père Père éternel, euh, convaincre celui qui était sceptique, Père. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute incrédulité, Père éternel, tout esprit d'incrédulité, Père éternel, est nul et sans effet. Satan, tu as échoué dans ta mission, tu as échoué, pas avec les enfants de Dieu, tu as échoué dans le nom puissant de Jésus. Tu ne toucheras pas au loin de Dieu. Seigneur, merci, parce que tu emmènes, Père éternel, de la fraîcheur. Père éternel, tu emmènes de la fraîcheur Père éternel, un rafraîchissement merci Père pour la rosée Seigneur merci, que cette rosée Père éternel, qui vient rafraîchir tes enfants aujourd'hui, merci parce que ce soir, Père éternel, nous tous à l'unisson qui sommes connectés Père éternel, pour ton nom, pour la gloire de ton nom, non Père éternel pour la gloire d'une personne, non pour la gloire Père éternel d'une entité mais pour ta gloire seule alors Seigneur, nous t'invoquons Père éternel en ce lieu, Seigneur nous t'invoquons, Père éternel, afin, Père éternel, toi seul puisses prendre, Père éternel, position là où il y a l'opposition dans nos vies. Seigneur, merci, parce que cette conquête, Père éternel, c'est toi, Père éternel, qui nous a envoyé, Père éternel, de faire de toutes les nations des disciples. Alors, Seigneur, je crois que tu suscites, Père éternel, même celui, Père éternel, en qui personne ne croyait. Oui, toi qui me regardes et qui es Peut-être euh, qui est peut-être en, en, en proie à la drogue, à la drogue ou peut-être à des addictions. Dieu est en train de te parler, Dieu va t'envoyer, Dieu va faire de toi un faiseur de disciples, un faiseur de miracles. Dieu va faire de toi un puissant prédicateur. Je ne sais pas à qui s'adresse cette parole, mais si tu te sens concerné, c'est que c'est toi. C'est que si tu te sens concerné, c'est que c'est toi. Oh mon Seigneur et mon Roi. Merci, mon Seigneur. Merci, oh Dieu. Ouh! Regardez. Aujourd'hui, ce soir, est le dernier jour de tes afflictions. C'est le dernier jour de tes afflictions. C'est le, de le dernier jour de tes afflictions. Pendant que je préparais ce moment pour vous et que le Saint-Esprit me conduisait à préparer mon message, Le Saint-Esprit m'a convaincu d'une chose, c'est de véritablement déclarer des paroles sur toutes les personnes ici présentes. C'est-à-dire toutes les personnes qui veulent véritablement avancer. Laissez-moi vous dire en fait que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que le Seigneur en fait a mis une deadline au jour de vos afflictions. Alléluia, il a mis une deadline. Il a mis une deadline sur les loyers impayés. Il a mis une deadline. Il a mis une deadline. Et cette deadline, c'est aujourd'hui. Et cette deadline, c'est aujourd'hui. Mais dans le chat, c'est aujourd'hui. C'est ce soir. alléluia alléluia Et j'aimerais que vous, pu vous puissiez le mettre, en fait, dans les différentes langues, en fait, de vos zones géographiques. D'accord Dans les différentes langues. C'est-à-dire que si c'est en anglais, tu peux mettre « it's tonight », ok Si c'est en si créole, martiniquais ou guadeloupéen, ou même, même haïtien, vous le, vous le dites dans votre langue, d'accord Bon, euh, pour les Québécois, vous, vous le dites en français. Ne hein? commencez pas à aller dans les choses compliquées. Non, non. En, en Christ, il y la liberté. Mettez ce que vous voulez. <rire> je, vous taquine, je vous taquine tout simplement. Parce que franchement, l'accent québécois, parfois, me rend... Euh, me m'étonne, <rire> mais on vous aime car vous êtes véritablement des personnes qui vont impacter votre environnement et changer la face de ce continent et même de, de ce pays et même de ce continent. Alléluia, Alléluia, il y a une deadline. Alléluia, cette deadline c'est aujourd'hui. Amen. Alléluia, Rabassetele de Shokorodo Seigneur, Merci. Rada sente les bros sont au robot Santa Raba c'est De décembre de qui Manda La Mandala basse de Santa Raba qui est dessus. Ma Raba sente les bes sont au robot quand elle a c'est. Ma Rada sente de Santa Raba. Ma Raba sente les de Santa Raba qui est au Pendant que je suis en train de parler, je vois comme une personne en fait qui euh, qui a comme des viols, qui qui subit comme des violences au sein de son foyer. D'accord. Tu subis comme des violences, en fait, et tu n'arrives pas, en fait, à te, à, à, à, à développer véritablement ta personnalité. Je te vois comme une personne, en fait, qui euh, euh, qui est véritablement renfermée sur toi-même. Parce que je sais bizarre, je voyais timide, mais en même temps extraverti. Et en fait, euh, pendant que j'étais en train de sonder, je voyais vraiment, en fait, que tu étais une personne qui, en fait, au final, qui était tout simplement très renfermé sur toi-même, mais tu donnes l'image d'une personne extravertie, d'accord. Peut-être même que tu côtoies en fait parfois euh, des églises et même parfois on t'invite parfois même à des réunions de prière ou à des GR, notamment sous le ministère ACER et euh, tu donnes l'image comme si tout allait bien. Mais il y a des choses en fait dans ta vie dans lesquelles en fait tu es encore sous le joug, sous le joug de la peur, des violences, d'accord, au sein de ton foyer. D'accord Je suis en train de te dire en fait que Dieu va te rendre hardi, d'accord Dieu va te rendre courageux, d'accord Dieu va te rendre courageuse. Dieu va faire en sorte en fait qu'il qu va exercer tes mains au combat, non pour rendre les coups, mais pour détruire la semence en fait de la violence dans, au sein de ta famille. Parce que je vois comme des, même des membres, d'autres membres de ta famille, en fait, qui subissent ces violences-là, d'accord Je vois des personnes qui sont dans, dans des, dans, comme dans des cadres familiaux où il y a de la, beaucoup de violence, en fait, euh, non seulement verbale, mais physique, d'accord Et je suis en train de te dire que le Seigneur, en fait, a mis une deadline sur ces choses, en fait, et il l'a amené, il est en train d'amener un autre mouvement, il est en train d'amener une autre dynamique. N'en veux pas ces personnes, n'en veux pas ces personnes qui t'ont fait du mal, je suis en train de te dire en fait que la semence, la, la, la, la puissance du pardon, est en train d'être libéré dans ta vie afin que tu ne puisses plus retenir, mais que tu puisses en fait maintenant être celui en fait qui donne et qui donne la parole de Dieu, qui met une atmosphère nouvelle dans ton foyer. Je suis en train de te dire que tu, es tu vas changer ton foyer, tu vas changer l'atmosphère de ton foyer. Tu es le leader dans ton foyer, Dieu t'a placé dans ce foyer pour changer les choses. Dieu t'a placé, euh, placé dans ce foyer pour pouvoir en fait amener la réconciliation des pères et des fils. Pour amener en fait quelque chose en fait de plus excellent que ce que tu es en train de vivre. Je suis en train de te dire que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, merci. Ok. Hmm. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. J'aimerais aime, parler à une personne. Tu es, en fait, tu vas à l'église, où tu cherches Dieu, ça fait près de euh, 8 mois, 8 à 9 mois, presque 9 mois. Et euh, c'est comme si en fait, ce que tu cherchais en fait, c'était l'amour. Parce que tu n'as pas, en fait, pas ressenti cet amour-là en fait de toute ta vie, tu as comme ce, un fardeau en fait au dedans de toi en fait. Tu as comme, euh, euh, tu ressens comme un, un, un rejet de la part des gens et parfois par le passé et même pendant cette période là, euh, tu as été tenté en fait d'aller voir le sexe opposé pour pouvoir en fait soit flirter et avoir de l'attention parce que tu as besoin en fait d'amour en fait au dedans de toi. Tu as besoin de ressentir cet amour là. Je suis en train de te dire en fait que le Seigneur est en train de mettre dans ta vie une personne qui est indispensable. Une personne qui est indispensable et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit se mouvoir au-dedans de toi et il est en train de. Il va combler en fait les vides, il va combler les manquements. Mais tout d'abord, tu dois en fait comprendre le renoncement à soi. Tu dois comprendre en fait que tu dois renoncer à certaines choses pour acquérir de nouvelles. Alléluia, beaucoup de personnes. Regardez, il y a des personnes, vous avez dépassé comme, euh, la. Euh, vous êtes en train de dépasser la trentaine. Vous avez, je vois 29, à partir de 29 et plus. Vous êtes comme en train de dépasser la trentaine. Et je vois comme si, en fait, vous étiez dans une période où vous cherchiez en fait, à vous marier. Et à chaque fois, en fait, que même quand vous êtes en train de parler, même avec des frères et sœurs, vous sentez que ça ne matche pas, Où il y a toujours un problème. Regardez. Tant que vous n'avez pas tué la personne au-dedans de vous, vous n'avez pas tué la chose au-dedans de vous, vous ne pourrez pas prendre une, une, une, une personne et la mettre dans votre vie. Tant que vous n'avez pas, en fait, tué, Tant que vous n'avez pas tué ce qui est vivant, vous ne pourrez pas en fait prendre une personne et la voir à vos côtés. Souvent en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, qui, en fait, qui bloque ces choses-là. Et je suis en train de vous dire en fait que Dieu est capable de tout. Ne stressez pas parce que peut-être que vous êtes peut-être un peu plus... Vous pensez être un peu plus avancé. Il y a le temps de Dieu, il y a le temps des hommes. Tant que vous, en fait, espérez en Dieu, vous n'avez rien à craindre, rien à craindre des regards et rien à craindre, en fait, de parfois la pression sociale qui peut peser sur vous. Voyez-vous Si vous espérez en Dieu, il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous serez surpris. Alléluia J'ai une parole aussi sur, pour, pour une personne qui a à cœur, en fait, de gagner des âmes. Mais tu ne sais pas comment faire. Laisse-moi te dire, reste connecté à cette émission. Regarde, ne rate aucune grande conquête. Et tu verras, il y a une foi spéciale qui va t'être communiquée pour pouvoir gagner massivement, massivement, massivement des personnes. Je vois vraiment comme une personne, en fait, euh, au Canada. C'est comme si, en fait... Euh, ça fait euh, à peu près euh, depuis, euh, euh, c'est la première fois que tu regardes la Grande Conquête. Et tu as été impacté en fait par euh, le séminaire qui a eu Dieu, d'accord Et euh, tu as vraiment ressenti la présence de Dieu et tu veux vraiment avancer avec Dieu. Tu avais déjà des cartes de bases chrétiennes, mais là il y a comme une révolution qui s'établit dans ton âme. Laisse-moi te dire, tu es qualifié pour être un pionnier. Tu es qualifié pour être quelqu'un, en fait, qui va bouleverser les nations, transformer les vies, changer les cœurs, changer véritablement la face des nations. Laisse-moi te dire qu'il y a une onction spéciale qui t'est réservée. Et si tu crois que c'est toi, dis c'est moi. Hallelujah, dis c'est moi. Hallelujah, quelque chose est en train de se passer. Hallelujah, something is happening. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais rentrer dans le cœur de mon message. Je vais, non, je vais commencer mon message. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. OK. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Ouh. Le titre de mon message, c'est « La grâce des pionniers ». Amen. « La grâce des pionniers ». Amen. Pourquoi ce message Pourquoi « La grâce des pionniers » Alors déjà, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un pionnier. Amen. Alors, il y a plusieurs définitions du pionnier. D'accord? Un pionnier, d'accord, c'est euh, une personne qui est la première à se lancer dans une entreprise, dans un mouvement, dans une œuvre, d'accord, et qui ferait le chemin, d'accord? Euh, d'après le Larousse, c'est euh, la définition d'un pionnier, d'accord Donc c'est la première personne, d'accord Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas exactement vrai, ok Ce n'est pas exactement ça. Et on va se euh, pencher sur la première définition, d'accord qui, euh, qui a été donnée par le Larousse, d'accord C'est un soldat employé aux travaux de terrassement. Initialement, c'est ça un pionnier. Un pionnier est un soldat. Alléluia, mets dans le chat soldat. Un pionnier, c'est un soldat qui est envoyé, d'accord, c'est un soldat qui est envoyé, d'accord, euh, qui est envoyé et employé aux travaux de terrassement. Alléluia. Là, vous, vous dites, mais qu'est-ce que c'est les, les travaux de terrassement C'est quoi ça C'est quoi les, les travaux de terrassement D'accord Les travaux de terrassement, c'est tout simplement en fait le fait de pouvoir en fait défricher. Défricher, défricher un, comme un champ. D'accord Défricher un terrain plutôt. D'accord Ça consiste vraiment principalement à creuser et combler des trous. Alléluia, ça consiste à creuser et à combler des trous. Alléluia, ça veut dire quoi? En fait, oh my God, et hey, Seigneur Dieu du ciel et de la terre. Un pionnier, c'est quelqu'un en fait qui va creuser. C'est un soldat qui va creuser. Son but, en fait, c'est d'abord de défricher de creuser, d'accord Premièrement, il défriche. C'est-à-dire qu'un pionnier, c'est quelqu'un qui arrive dans un endroit. Si cet endroit, en fait, était sale, il le rend propre, d'accord Si cet endroit était lugubre, il le rend somptueux. Si cet endroit, en fait, était dans les ténèbres, il amène la lumière. Je suis en train de te dire que le pionnier, c'est celui qui se positionne pour être la lumière là où il y a les ténèbres. Un pionnier, c'est quelqu'un, en fait, qui va également, en fait, creuser. Amen. Il creuse à partir du moment, en fait, où le terrain a été déminé. À partir du moment où la menace a été écartée, Alléluia. Mais pour écarter une menace, il faut tout d'abord aller à la bataille, Alléluia. Pour écarter une menace, il faut d'abord en fait combattre en fait, des ennemis, Alléluia. Avant de pouvoir en fait, euh, en fait transformer, changer un endroit, il faut que tu puisses prendre possession de l'endroit. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre Un pionnier doit avoir la capacité de combattre les adversaires, les opposants du travail pour lequel il a été envoyé. Lorsque on va envoyer les douze espions, D'accord. Quand on va envoyer les douze espions, dont Josué et Caleb, les dix espions parmi les douze vont envoyer un mauvais rapport. Ils vont dire « Non, le terrain est trop miné. » Ils vont dire « Non, le terrain est compliqué. »« Oh Moïse, là, là où tu nous envoies la Canaan, là, c'est compliqué, Oh, c'est dur, oh, c'est compliqué. » C'est une terre où il y a des géants. C'est une terre, en fait, où il y a des bêtes bizarres. C'est une terre qui va abriter des personnes, en fait, qui vont représenter une menace. Les dix espions, en fait, vont, vont véritablement montrer, en fait, que non, en fait, le, non, le travail, là, c'est trop dur. Le travail, là, c'est trop compliqué. Le travail, là, ça va être compliqué, ça va être dur. Non. Oui, il y a séminaire, mais tu sais, c'est dur de ramener des âmes. Non, mais un tel ne voulait pas venir parce que sa mère était, peut, était au travail, donc il devait garder des enfants. Non, mais non, en fait, non, je ne peux pas faire grandir le GR parce que je ne connais personne. Non, c'est trop compliqué pour moi de venir au GR parce que j'ai un, un taf à mi-temps. J'ai un, euh, un travail, en fait, qui va me prendre, en fait, du temps. Je ne peux pas évangéliser, je ne peux pas gagner des âmes. Parce que ma mère ne veut pas que je sois chrétienne. Il faut que tu comprennes quand même, Respo. Je ne peux pas, en fait, gagner des âmes. Parce qu'en fait, je ne peux pas être si impliqué. J'ai mon diplôme à avoir, j'ai mon master à faire. Au final, je suis même venu dans ce pays. Je suis venu euh, au Canada, aux États-Unis, pour faire mais, mon master pas pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, comprends quand même que je ne peux pas. On va, on va regarder dans nombre, nombre chapitre 13. ok Nombre chapitre 13. Et, je, et vous allez voir, en fait. Parce que là, je suis en train de citer des choses. J'aimerais, en fait, vous, vous imaginer ça. D'accord Est-ce qu'on peut afficher Nombre chapitre 13 au verset 13, non au verset, au verset 1, d'accord. Pour ceux qui sont déjà à la page, ok, l'Éternel parla à Moïse, d'accord, et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël, tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Ok, on continue. Moïse les envoya du désert de parents d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Regardez, stop. Regardez, regardez, on revient, on revient. Tous étaient quoi, chefs Tous étaient chefs des enfants d'Israël. Tous étaient leaders. Ok. Allons-y, et on va voir que parfois on pense qu'un pionnier c'est un, un leader, non, non, non. Un pionnier c'est un certain type de leader, un pionnier, c'est je dirais c'est un super leader. Regardez, voici leur nom pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur, ou Zakur comme vous voulez, pour la tribu de Simeon Shafat, fils de Hori, ok, pour la tribu de Juda, Caleb. ok, fils de Jefuné. Pour la tribu d'Issacar, Jigual, fils de Joseph. Regardez, si on les nomme là, c'est qu'ils sont importants. Pour la tribu d'Ephraïm, Osé, fils de Noun. Pour la tribu de, de Benjamin, Palti, fils de Rafou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sethur fils de Michael. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vopsi. Pour la tribu de Gad, Guel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osé, fils de nous, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays ce qu'il est et le peuple qu'il habite. » S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre. S'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Alléluia, c'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Réhob sur le chemin de Hamad. Juste pause, regardez. Vous savez pourquoi Moïse va demander à prendre les fruits Parce que les fruits déterminent si la terre en fait, sur laquelle ils s'aventurent est une terre qui est fertile ou non. Si c'est véritablement ce que Dieu leur avait promis. C'est pourquoi en fait lorsque Dieu nous regarde, d'accord et lorsque nous, nous serons devant, dans le, dans le, euh, devant le trône de, enfin, devant le tribunal de Christ, d'accord, nous aurons en fait tout sera éprouvé par rapport aux œuvres c'est-à-dire nos fruits, d'accord. Les fruits parlent beaucoup plus en fait que euh, les choses qui peuvent impressionner ou autre. d'accord. Lorsqu'on regarde à un homme, on regarde aux fruits qu'il porte. On continue. Ils montèrent et ils explorèrent le. Ok. Ils montèrent par le midi. Ils allèrent jusqu'à Hébron. Ok. On peut passer ça. Verset 22. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée, ok, on continue, on passe, d'accord. On donna, ok, on, on peut passer encore. Ils furent, et voilà. ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours, d'accord, donc un mois et demi. Alors arrivés, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À Kades dans le désert de Paran, ils leur firent un rapport. Ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. » À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ok, ça c'est une bonne nouvelle quand même, non Ils disent, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, d'accord Nous y avons vu des enfants d'Anak, Alléluia, c'est-à-dire des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple. Pourquoi Caleb fit taire le peuple? Parce qu'en fait, ils ont montré les fruits, ils ont montré les apports, et maintenant ils vont, ils vont montrer les inconvénients. Oh! Lorsqu'on est en conquête, on n'a pas besoin d'entendre de en fait que il y a en fait des contraintes. Je ne dis pas que les contraintes sont mauvaises ou que les, les difficultés en fait sont mauvaises. Mais je suis en train de dire qu'il y a une manière, il y a un langage qui incombe à la conquête. Il y a un langage qui incombe à un pionnier. Alléluia. Alléluia. Il y a un langage qui incombe à la conquête. Alléluia. Et si tu veux ce langage également, dis ça, c'est mon langage. Le langage de la conquête. Ok. Est-ce qu'on peut aller au verset 28, s'il vous plaît Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont... Ok, 29, 30, on a déjà vu ça. Ok, Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Vous voyez, regardez, il, il commençait en fait... Parce que regardez, parfois en fait, on s'arrête sur ça, vous pouvez le laisser afficher. Je vais simplement faire une petite aparté. Parfois en fait... Lorsqu'on est en conquête, on est content parce qu'il y a des choses qui sont euh, véritablement euh, très, très, euh, comment très impressionnantes en termes, de, en, en termes de fruits, en termes d'apport. Et parfois, on met tellement au-devant en fait, les contraintes qu'on se dit non, par rapport aux contraintes, ça ne vaut pas le coup. Par rapport en fait, aux ennemis, ça ne vaut pas le coup. Et parfois, notre vision peut être obstruée. Par les contraintes, par les « je ne peux pas aller au GR parce que ceci, je ne peux pas faire ceci parce que cela, je ne peux pas contribuer à l'œuvre parce que ceci. » En fait, là où tu es, tu es une personne qui peut apporter quelque chose, même si les contraintes de ta vie parfois te font croire que, parfois nous grossissons en fait, nous grossissons les rapports, nous, nous grossissons en fait nos, nos, comment dire, les contraintes qui sont dans nos vies, nous grossissons en fait les problèmes. Parce qu'en en fait, on veut parfois tellement en fait, que les choses soient faciles pour le, le, ce que Dieu nous a promis que lorsque nous voyons des contraintes, en fait, ça affaiblit notre foi. Mais regardez ce qui, ce qui est dit. Caleb, un excellent leader, taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce que quand tu vois les, les contraintes et que Moïse va commencer à te dire, ton leader va te dire, non, on y va quand même. On va quand même aller à Alberta pour aller prêcher, même s'il y a deux personnes, on va quand même aller prêcher. Oui, mais Alberta, c'est quand même loin. Mais on va quand même aller à Alberta. Prends ta voiture. Oh mais le le pasteur veut toujours qu'on puisse aller dans des endroits où il n'y a personne. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il va chercher là-bas Tu ne sais pas ce que, en fait, tu ne sais pas la parole qu'a reçue le pionnier. Tu ne sais pas en fait la vision en fait, qu'a reçu le pionnier de la part de Dieu. Moïse, c'est lui qui parlait far à far avec Dieu, face à face avec Dieu. Il savait que ce pays était le pays que Dieu leur avait promis malgré ce qui se passait. Et Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse parce que Caleb, en fait, était un leader qui avait en lui la vision de Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Continuons. Mais les hommes qui étaient allés, allés avec lui dire « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et souvent, en fait, nous commençons quelque chose et nous, nous l'arrêtons parce que euh, nous pensons que les contraintes sont plus fortes. Ok On peut continuer 32, ils décrièrent, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. » Alléluia des hommes d'une autre taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous y étions à nos nous, <rire> et Dieu, nous y étions à nos yeux et et aux leurs comme des sauterelles. Et on va s'arrêter à là, parce que sinon l'histoire va être très longue. Parfois en fait nous avons nous avons en fait euh, un leader. Nous avons en fait des personnes en fait qui ont une vision avec laquelle en fait ils marchent. Et nous devons en fait parfois comprendre là où Dieu nous emmène. Amen. La grâce des pionniers consiste en fait à voir en avance les contraintes, effectivement, mais également passer au-dessus. Beaucoup de personnes ont raté certaines choses parce que parfois nous mettons en avant les choses qu'on ne devrait pas en fait. Et on grossit parfois les problèmes. Parfois, les inquiétudes viennent à nous parce que nous grossissons les problèmes et on dit on dit en fait que non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas en fait être pasteur, je ne peux pas être prédicateur, je ne peux pas être enseignant. Regarde-moi, j'ai peut-être deux mois de conversion, comment veux-tu que, que je puisse gagner des âmes J'ai des personnes en fait que je connais, d'accord Des personnes même que sûrement vous connaissez, je ne vais pas citer de nom, mais qui sont très influents dans la chrétienté, d'accord et, et qui évangélisent dans les rues, d'accord et qui, euh, euh, et qui ont très vite gravi les échelons, en fait, même dans le, même dans le ministère, etc., euh, parce qu'ils avaient une vision. Mais si vous, les, si vous les aurez vus à deux mois de conversion, ce n'est pas du tout, en fait, la personne que nous voyons aujourd'hui. Voyez-vous, lorsque nous allons à, à la conquête, la conquête, en fait, grandit de fur et à mesure que nous-mêmes nous investissons en nous et nous grandissons. Alléluia Le problème, c'est que les dix espions n'avaient pas grandi auprès de Moïse. Ils avaient beau être chefs de leur tribu, mais ils n'avaient pas grandi dans la vision de Moïse. Aujourd'hui, en fait, il y a une conquête qui est en train de se, de se mettre en place. Là où vous êtes, là où vous, vous, vous, vous, vous nous regardez, vous regardez cette émission, il y a des églises, des missions qui sont en train de naître et vous devez vous attacher à la vision. Vous devez vous attacher en fait aux choses, à la vision en fait, à, à cette grande conquête qui est en train de s'abattre en fait sur vous. Parce que sinon, si vous faites comme les dix autres espions, vous allez en fait faire des mauvais rapports. Lorsqu'on va dire on va à la guerre, vous allez faire partie des poltrons. Vous savez, les pionniers, ce sont des personnes en fait, comme je l'ai dit en fait, qui sont comme des Josué et des Caleb. Des personnes qui ne vont pas en fait se dire que, bah purée, on a tellement de difficultés. Vous savez, dans une conquête parfois, il y a des moments où nous sommes désemparés par les aléas et les bâtons que le diable met dans nos roues. Mais je suis en train de vous dire, comme Josué, je suis en train de vous dire que vous allez sortir vainqueur vous allez sortir vainqueur, quelles que soient les situations. Parce que le délai, le délai d'expiration a commencé aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, la deadline de tes problèmes est en, train, est en train de se manifester et tes problèmes sont en train de disparaître et vont être pulvérisés ce soir par l'onction du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a ouin cette émission, ce moment, pour qu'il y ait une délivrance véritablement dans ta vie afin que tu puisses être libéré des contraintes, libéré de oui, mais je ne peux pas parce que ceci. Et en fait, je suis en train de parler à quelqu'un en fait, qui pendant que je suis en train de parler, tu vois comme la foi grandir. Pendant que tu vois cette foi en fait se manifester, n'hésite surtout pas. Pose un acte correspondant à ta foi par rapport à la parole parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester. Tu es en train en fait de recevoir, de recevoir cette foi, cette grâce qui est attachée aux pionniers. Alléluia, ceux qui sont capables en fait de se démener, de se battre en fait pour une mission, de se battre pour une vision, pour se battre en fait pour la vision que Dieu leur a donnée, mais de se battre aussi pour la vision de leur Père. Alléluia, la vision en fait de ceux en fait qui les, qui les nourrissent spirituellement, qui les ont emmenés dans cette conquête. Alléluia, Moïse est... Moïse... Euh, Josué et Caleb c étaient ceux qui étaient proches de Moïse. Regardez, pour preuve, Moïse va donner un nom à Josué qui s'appelait Osée. Il faut une, un niveau de proximité pour pouvoir faire ça. Vous comprenez Parfois, en fait, nous ne comprenons pas en fait, la, la portée d'une conquête. La conquête va comp com comprendre en fait, des contraintes. La conquête comprend des contraintes. Et ces contraintes sont liées parfois, comme vous l'avez vu, euh, à l'environnement, mais il peut être lié aussi euh, au, au, à l'état intérieur de chaque individu qui constitue la conquête. Parce que la conquête ne se fait pas. En fait, Moïse n'aurait pas pu explorer ça tout seul. Il faut qu'il envoie des espions. Laisse-moi te dire en fait que... Peut-être qu'en fait que euh, ton Moïse est en train de te dire certaines choses et parfois ça peut te frustrer, mais laisse-moi te dire que c'est pour l'avancée de la conquête. Parce que Dieu va transformer ta famille, Dieu est en train de transformer ta ville, Dieu est en train de transformer ta nation. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Merci mon Père et mon Dieu pour ton esprit qui est là. Regardez. Et... Ces travaux de ces soldats qui sont qui, qui viennent faire des travaux de terrassement, d'accord. Comme je vous ai dit, ça consiste à creuser, d'accord. Ça consiste à creuser, mais avant tout, il faut déblayer, d'accord. Déblayer les doutes. <rire> avant de s'attaquer au travail, il faut déblayer les doutes. Il fallait que Josué et Moïse motivent les troupes avant qu'on puisse conquérir Canaan, d'accord. Sans sans Josué, Caleb et Moïse, d'accord, des, des, des, des véritables pionniers. Ils n'auraient pas pu, en fait, motiver et tout simplement dissiper les doutes. Parfois, il y a des doutes qui peuvent arriver parce qu'il y a des contraintes personnelles, comme je l'ai dit. Mais je suis en train de vous dire, en fait, que ces choses doivent être défrichées. Alléluia Ces choses doivent être défrichées, doivent être enlevées. Alléluia, de vos pensées, les pensées de doute, de crainte, de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, est-ce que ceci, est-ce que cela. Laissez-moi vous dire que vous êtes, que, que vous êtes en train d'être embarqué dans cette conquête, cette grande conquête mandatée par le Seigneur Jésus lui-même, qui a lui-même envoyé ce ministère à ce air pour pouvoir toucher vos foyers, toucher vos vies, toucher les nations, afin que là où la plante de nos pieds, Touche un seul, nous l'aurons en héritage ou dans le puissant nom de Jésus. Si tu es là et que tu fais partie en fait, de cette grande conquête, où que tu sois, que ce soit au Canada, que ce soit en, en Martinique, en Guadeloupe, laisse-moi te dire, hein, il y a des pionniers en fait, qui sont envoyés pour toi. Et toi-même, en, en qualité en fait, de, de, de, de, de personne en fait, qui rentre dans cette vision, toi-même, tu es qualifié pour être un pionnier. Parce que souvent, la définition du pionnier, c'est quelqu'un en fait qui vient en premier. Mais nous allons voir que ce n'est pas forcément ça. Alléluia. Regardez, ce travail de, tra de, de, de, de, de terrassement consiste à creuser également. Lorsque tu creuses, creuser, en fait, signifie tout simplement travailler. Mais tu creuses comment Le, chrétien, le pionnier chrétien creuse comment Il ne creuse pas la terre, d'accord il va creuser dans la prière, il va travailler, d'accord Il va creuser, il va travailler, il va prier, hallelujah. Le, la, une conquête se fait avec un esprit fort, un esprit qui prie, qui est connecté à Dieu, qui a activé la loi de la connectivité, donc la capacité à un esprit à rentrer en contact avec l'esprit de Dieu, d'accord Et la prière va vous aider à tenir fort, à, à tenir ferme, excusez-moi, même dans les moments difficiles. La prière va libérer la foi pour que lorsqu'il y, y aura en fait des, des, des, des choses en fait qui voudront attaquer votre foi pendant ces, pendant ces temps en fait de mission, euh, ne puissent pas en fait tout simplement prospérer. Ces choses ne puissent pas prospérer, d'accord, dans vos cœurs, d'accord. Et donc vous devez creuser parfois vous devez, devrez creuser dans votre environnement, poser des actes de foi, d'accord, qui vont libérer la foi des autres. Parfois vous devrez creuser dans votre caractère, d'accord, pour pouvoir vous former, d'accord. Et il y a aussi le fait de le travail de terrassement consiste aussi à combler des trous, d'accord. Vous êtes mandaté, d'accord, pour combler là où il y a un vide, là où il y a en fait il y a un, un déficit. Je suis en train de te dire que tu as été mandaté en fait par Dieu lui-même. Si tu es là, tu es connecté, tu as la capacité de combler le vide en fait dans ta famille. Peut-être en fait que ta famille a toujours été une famille très pauvre. Laisse-moi te dire en fait que tu as été mandaté pour combler le vide financier dans ta famille. Je suis en train de te dire que peut-être que tu as été une personne en fait qui a vécu dans un environnement en fait euh, très en, enclin en fait à, à, à la drogue et aux armes, par exemple, où la violence en fait faisait rage, je suis en train de te dire que tu amènes la paix, tu amènes la pacification en fait avec toi. Un mouvement de paix et d'amour te, te soutient et te transporte véritablement et, et emmène toutes les personnes qui sont à côté de toi, qui sont proches de toi et qui te regardent parce que tu es une lumière. Un pionnier est une lumière. Alléluia! Et un pionnier, et souvent, parfois, nous, nous pensons, en fait, comme je l'ai dit, que euh, nous pensons à tort que le pionnier, c'est souvent le, la personne qui vient en premier. D'accord euh, Dans l'histoire, on a eu, par exemple, beaucoup de personnes qu'on peut considérer comme des pionniers. D'accord Par exemple, il y a eu euh, Martin Luther ou Martin Luther King. D'accord Martin Luther, un pionnier du protestantisme. D'accord Et euh, souvent, on se dit, non, c'est lui qui a créé le protestantisme. Or, il y avait des personnes qui se faisaient déjà en fait euh, tuer, qui se faisaient déjà, euh, comment dirais-je, euh, euh, ils se immoler, voilà, d'accord. On leur mettait le feu tout simplement, à cause en fait de leur conviction. d'accord. Euh, euh, le pionnier, les pionniers que nous connaissons aussi, c'est par exemple Nelson Mandela, qui a, qui a euh, courageusement euh, euh, combattu pour le, pour le droit. Euh, des, des, des des noirs en Afrique du Sud d'accord par exemple par rapport à l'Apartheid d'accord il faut comprendre en fait que ces personnes là en fait ce sont des pionniers d'accord ce sont des personnes qu'on considère aujourd'hui comme des pionniers d'accord et souvent nous pensons à tort que euh, effectivement ce sont les premiers à avoir commencé euh, qui, sont et, euh, qui sont pionniers et qui sont pionniers et qui portent du coup cette œuvre là regardez lorsque nous voyons la vie d'Abraham Abraham aujourd'hui est un pionnier dans, la, dans notre foi et il a, il a tellement été impactant qu'il est pionnier dans, la, dans, dans, certaines, dans certains courants religieux, d'accord, qui ne sont pas affiliés à notre foi. Parce que l'impact en fait qu'il a eu, le leadership qu'il a eu, lui a permis en fait d'ouvrir un chemin. Ouvrir un chemin tellement fort, tellement puissant que les gens qui étaient aux alentours, qui ne partageaient pas sa foi se sont laissés impacter par le modèle d'Abraham et Abraham était un pionnier puissant et, et, et, et bien évidemment lorsque euh, euh, nous voyons en fait dans, les dans, les, dans, dans, les, dans, dans certains récits et certains textes en fait, euh, Abraham est beaucoup mis en avant. C'est le père de la foi, on l'appelle le père de la foi. Il a la paternité au niveau de la foi. Alléluia Et nous le prenons comme exemple. Et souvent, en fait, euh, nous oublions même parfois que, en fait, avant, Abra avant Abraham, il y a des gens qui ont marché dans la foi. Mais parce qu'il a eu de l'impact en qualité de pionnier, carrément, en fait, on oublie en fait, qu'avant Abraham, en fait, il y, avait, euh, il y avait des personnes comme Noé, vous comprenez Avant Abraham, il y avait des personnes en fait comme Énoch qui ont marché avec Dieu, d'accord On oublie en fait qu'avant Abraham, il y avait Seth qui a donné, la, qui a donné naissance à, à, la, à la lignée des fils de Dieu, vous comprenez Et, et, et euh, son impact a été tel en fait que nous voyons véritablement en fait que il a amené une nouvelle ère, c'est-à-dire une nouvelle manière en fait d'exprimer, d'accord, de communier avec Dieu. C'est un des, le premier en fait qui pouvait dire que Dieu était son ami. Il avait une révélation que les autres n'avaient pas. Il avait une manière en fait de concevoir les choses qui était différente de l'époque. Alléluia. Et pourtant, ce n'est pas le premier à avoir adoré Dieu. D'accord Par exemple, regardez, les pères pèlerins. Vu qu'on s'adresse principalement à cette zone euh, euh, américaine, nord-américaine, et même les Caraïbes, euh, nous, nous ne sommes, vous n'êtes pas, euh, pas forcément étrangers à l'histoire des pères pèlerins, parce qu'ils impactent en fait euh, le continent américain, précisément les États-Unis, effectivement. Les pères, les pères pèlerins, euh, ce ne sont pas ceux qui ont découvert l'Amérique. Ce ne sont pas ceux en fait, qui ont euh, euh, découvert l'Amérique. C'est Christophe Colomb, un peu avant euh, le XVIe siècle, donc je crois que c'est 1489 ou 92 pardon. Si euh, mes euh, cours d'histoire sont encore dans ma tête. Alléluia Et vous savez, Christophe Colomb a, décou a découvert l'Amérique. Je mets bien entre guillemets parce qu'il y avait des gens avant. C'est comme si, en fait, tu es dans ta chambre et tu, tu, tu, es, tu, as toujours, tu es toujours resté dans ta chambre. Hein. Et bizarrement, tu ouvres la porte de ta chambre et tu vas dans le salon et tu dis « Oh, j'ai découvert une nouvelle pièce, le salon. <rire> » Non, mais c'est assez drôle hein, comment parfois, euh, comme on dit, les vainqueurs racontent l'histoire. sauf que n'a pas découvert l'Amérique c'est le premier Européen, peut-être, et encore, peut-être, c'est même les Vikings, hein, euh, avec euh, l'autre, Leif, là, Monsieur, Monsieur Leif Ericsson, je crois bien. Et bon, ça, c'est une autre histoire, mais c'est... le premier Européen revendiqué à avoir touché euh, les, euh, les, euh, les Amériques, d'accord Et euh, peut-être c'était le premier, mais ce n'est pas le pionnier, d'accord Les pionniers, aujourd'hui, euh, au niveau, par exemple, des États-Unis, c'est un exemple. Ce sont les pères, les pères pèlerins, d'accord Les pères pèlerins, ce sont des personnes, en fait, comme vous le savez, euh, qui ont euh, donné, en fait, euh, aujourd'hui, du coup, euh, euh, des fêtes comme Thanksgiving. Ce sont des personnes qui étaient persécutées, des chrétiens pers persécutés, d'accord Qui suivaient, qui, euh, qui, fuyaient l'oppression du roi Jacques Ier, d'Angleterre, je crois bien, et qui ont fui, donc, du coup, euh, l'Europe, le, via l'Angleterre, pour aller exprimer leur foi, vivre euh, euh, véritablement, euh, euh, vivre leur vie de chrétien, selon la foi, la conviction religieuse, la vision qu'ils avaient sur le continent américain. Ce qui a amené ensuite une grande vague migratoire, comme nous le savons, aux, aux États-Unis, au Canada et dans les autres, les îles, etc., etc., etc., jusqu'à bas. D'accord projet en bas, l'Amérique du Sud, etc. Mais, quand, mais comment est-ce qu'on peut expliquer en fait que Christophe Colomb n'est pas par exemple un pionnier Tout simplement parce qu'il n'a pas eu de l'influence. Un pionnier, c'est quelqu'un en fait qui a de l'influence. C'est quelqu'un en fait qui construit, qui s'attarde à une tâche et qui s'efforce en fait à la parachever. Et s'il n'arrive pas à la parachever de son vivant, il le lègue à ses fils et ses filles. Je suis en train de vous dire que, en fait, cette vision que nous apportons, nous ne pouvons pas en fait la parachever tout seul. D'accord L'apôtre Alain Patrick Tsengue ne peut pas la parachever tout seul. Il ne peut pas être sur tout le globe. On aimerait bien, mais il ne peut pas être sur tout le globe. D'accord Donc, il a envoyé. Il a envoyé ses fils et ses filles. Alléluia, en Martinique, il a envoyé le P.E. Linda. Alléluia, euh, au Canada, il a envoyé le pasteur Gentil, ma foi, et la pasteur Grâce, ma foi. Alléluia, il a envoyé, il a envoyé. Alléluia, le Seigneur a envoyé, il a envoyé ses fils et ses filles. Alléluia, pour perpétrer l'œuvre du Père. Et je suis en train de te dire, si ce n'est pas suffisant, et je pense que ce n'est pas suffisant, suffisant parce que euh euh, euh, la moisson est grande mais il y a très peu d'ouvriers Alléluia, ça veut dire que on a besoin de toi comme pionnier c'est pas parce que Pasteur Grasse et, pa et, et, et Pasteur Grace et Pasteur Gentil sont là, que tu ne peux pas mettre la main à la pâte, c'est pas parce que le PE Linda est là, que tu ne peux pas mettre la main à la pâte, c'est pas parce que personne n'est là, peut-être je sais pas, peut-être aux états unis personne n'est là à Atlanta, personne n'est là à New York, aucun pasteur n'est là à Houston, aucun aucun pasteur est là au Venezuela. Aucun pasteur est là à Panama. Mais je suis en train de te dire que tu es là. Si tu es là, alors tu es qualifié pour être un pionnier. Si tu es là, tu es qualifié pour embrasser cette vision. Si tu es là, tu es qualifié pour recevoir quelque chose de puissant de la part du Seigneur et marcher dans cette grâce. Alléluia Et cette grâce, en fait, se travaille, comme je vous l'ai dit, dans la prière. Abraham était un homme qui parlait avec Dieu. Alléluia, ce n'était peut-être pas le premier à parler avec Dieu, mais c'était le premier à ériger un nouveau chemin sur des terres inconnues. Je suis en train de te dire, peut-être qu'il y a beaucoup d'églises là où tu es. Peut-être qu'il y a beaucoup d'églises aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises au Canada. Mais je suis en train de dire que si Dieu nous a envoyés dans ta zone géographique, c'est qu'il y a une terre inconnue. Je suis en train de te dire qu'il y a une terre à conquérir. Je suis en train de te dire qu'il y a des âmes à gagner. Je suis en train de te dire qu'il y a des âmes à transformer, des nations à changer. Je suis en train de te dire qu'il y a une œuvre pour laquelle Dieu t'a mandaté. Et ce, tu, si tu entends ma voix, si tu vois ce programme, si tu visionnes aujourd'hui, ce soir en fait, ce live, c'est que Dieu te qualifie pour être un pionnier. Alléluia Si, si tu crois en cette parole, dis « Je le crois au nom de Jésus ». Alléluia tu es un pionnier. Alléluia, tu es un pionnier. Le pionnier, c'est celui qui a de l'influence. Alléluia. Et son influence, en fait, dépasse les générations. Alléluia. Alléluia, dépasse les générations. Son influence dépasse les générations. Son influence est léguée. Son, en fait, sa, son œuvre, sa vision est léguée à des, à des, à des fils. Et ses fils, en fait, font des fils qui continuent la vision. Aujourd'hui, ah, aujourd euh, au temps même de, euh, euh, des, euh, au, au, au, au temps euh, plutôt, je dirais en fait, euh, juste, avant, euh, juste avant, la venue de Jésus-Christ, d'accord, et juste entre la venue, entre, euh, entre euh, euh, l'avènement, je dirais plutôt, euh, de Jacob, Israël, et euh, la venue de Jésus-Christ, il y a un temps, en fait. Où il y avait effectivement des hommes et des femmes de Dieu, d'accord Comme Élie, Élisée, etc. qui étaient des pionniers, d'accord Mais toujours, lorsqu'on se référait à la foi, on se référait à qui À Abraham, Isaac et Jacob. Trois générations. Alléluia Je suis en train de vous dire que la grâce des pionniers réside dans le fait de former des disciples qui sont capables en fait de retransmettre ces choses et ces enseignements pour pouvoir parachever l'œuvre. Alléluia, ça ne veut pas dire qu'après Abraham, Isaac et Jacob, il n'y a eu personne, mais les plus influents et qui ont en fait fortifié, en fait, fortifié la maison d'Abraham, ce sont ces trois, Abraham, Isaac et Jacob. Et je te vois fortifier ta maison. Là où tu es, je te vois fortifier ta maison. Je suis là, je suis en train de te dire que Dieu t'a mandaté pour pouvoir en fait contribuer à, la maison, à sa maison. À sa maison au nom puissant de Jésus. Alléluia, celui qui est un pionnier c'est quelqu'un qui a de l'influence, une influence transgénérationnelle, une influence qui crée des maisons, une influence qui crée des dynasties. Je suis en train de vous dire le pionnier c'est celui qui amène un mouvement en fait lié à une dynastie. Et il y a une dynastie en fait qui est en train de s'ériger sur ces continents, sur ce continent nord américain, sur, ce, sur sur ces îles des Caraïbes dans le puissant nom de Jésus. Laissez-moi vous dire que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir véritablement en fait sur ces continents pour votre bénédiction, pour la bénédiction de vos proches, pour la bénédiction de toutes les personnes autour de vous. Alléluia Et lorsque nous voyons en fait euh, la manière dont le Seigneur voudrait nous que nous puissions faire les choses, d'accord C'est toujours sur la base d'un principe qui régit l'univers. Un principe, en fait, qui était là au commencement. Un principe que Dieu utilise depuis la nuit des temps. Et ce principe, c'est la foi libérée par la parole de Dieu. Alléluia Et laissez-moi vous dire, 1 Jean 5, 4 va dire ceci. Regardez. 1 Jean 5, 4. Voici une clé, une clé dans la conquête. La Bible va dire parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né, du, né de Dieu, triomphe du monde. Alléluia. Amen. Si tu es né de Dieu, mets dans le chat, je suis né de Dieu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais j'ai une version, en fait, qui est pas mal. D'accord Ma version va dire ceci. C'est une version de la Bible. Hein? Ce n'est pas ma version, genre j'écris une Bible. <rire> Chaque personne engendrée par Dieu conquiert les voies du monde. La puissance conquérante qui met le monde à genoux est notre foi. Alléluia, la puissance conquérante. Laisse-moi te dire que lorsque tu marches véritablement dans cette vision de la grande conquête, tu marches dans la puissance conquérante, la foi que tu es en train de déployer, lorsque tu es en train de faire tes réunions de GR, lorsque tu viens, lorsqu'il y, lorsqu y a des séminaires, c'est cette puissance conquérante qui est en train de s'attacher à toi. C'est cette grâce, cette puissance conquérante qui est la foi, la foi pour faire des exploits, la foi pour faire des véritablement des disciples, la foi pour le miraculeux, la foi pour la résurrection des morts, la foi véritablement pour faire au-delà de ce que, ce que, ce que l'œil n'a vu et l'oreille a entendu. Laisse-moi te dire en fait que tu vas faire plus. Tu vas faire, oui, tu vas perdre plus, tu vas faire plus que tes pères. Laisse-moi te dire que ce n'est que le début, ce n'est que le début. Ne pensez pas que c'est une fin. Ce n'est pas du tout une fin, ce n'est pas une fin, mes frères et sœurs. Le fait qu'on envoie des pasteurs dans vos zones géographiques, ce n'est pas du tout une fin. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement, c'est un commencement, c'est un commencement. Parce que laisse-moi te dire que le prochain, c'est toi, le prochain qu'on envoie, c'est toi. Laisse-moi te dire que... Tu tu dois te préparer parce que le mouvement du Saint-Esprit est en train de défouler dans les villes, dans les villages, dans les nations, dans le puissant nom de Jésus. Là où tu es, tu peux élever la voix. « la de l'Ebecha »« la de l'Ebecha » Mara Brosso, liabroso tolobo la base, morobo Santa la base Brota. liabrota, rodo tele la makoro dosia, Mara mazende la mayanda, ro de kanda rabazende lebeya, morodo sinca reabroso la puissance concurrente qui met le monde à genoux et notre foi, Mara Reda so radiamo sotto la magenta lamazo marada sencada sia robo shaprade ke ndeledese mokobre de zeli maramaze de shanda la mokora dizala mala magenta li abrosoto marada seka prada kamarada rodo senta la bazente lebe la puissance concur la puissance concurante qui met le monde à genoux marade sentelebecho la puissance conquérante, alléluia. Tu es un pionnier, tu peux être un pionnier dans ton, champ, dans ton secteur d'activité. Peut-être que tu es étudiant, tu peux être un pionnier. Tu peux être une personne qui influence et qui influence tellement que même lorsque tu vas quitter ton université, oh, je suis en train de prophétiser, je te vois dans ton, dans ton université, dans ta business school, hallelujah, après ce live, allez dans ta salle d'examen, alléluia, dans ta salle de classe, et quand tu rentres seulement, wouh, on se demande même qui est-ce qui est en train de rentrer Qui est cette personne On ne l'avait jamais vu à la faculté. On ne l'avait jamais vu dans la business school. « Oh, mais tu dis, mais non, c'est moi, c'est Laurent. Non, mais c'est moi, c'est euh, euh, Kayla. Oh, non, mais c'est moi. » Et tu es en train de montrer tout simplement la gloire de Dieu, faire rejaillir la gloire de Dieu. Et je te vois en fait, je te vois en fait, je te vois en fait, en train véritablement d'émaner véritablement l'onction de Dieu autour de toi. Et je vois les personnes autour de toi en train de, de, de ressentir la présence de Dieu. Les personnes autour de toi en train de tomber sous la présence du Saint-Esprit. Et le professeur dira, on n'a jamais vu un tel phénomène depuis que cette business school a été fondée et je suis en train de te dire que là on parle de toi, l'onction pour la conquête, l'onction pour conquérir, l'onction pour arracher les âmes. Dans la vie, on ne te donne pas ce que tu veux, on te donne ce que tu arraches. Alors laisse-moi te dire que tu as besoin de cette foi conquérante. Tu n'as pas besoin de simplement espérer, tu dois rentrer dans la foi conquérante. Alléluia Et tu rentres dans la foi conquérante. Ma la machendele descend à la bachendele. Mets dans le chat, mets dans le chat. J'ai la foi conquérante. Alléluia. la puissance conquérante qui met le monde à genoux. Masi kandele Zotanda limro qui met le monde à genoux. Masanta la bachetele besoto robo chanta yandaraba. Celui qui est pionnier. C'est celui qui se positionne en qualité de fils et de fille. Regardez, les différents espions étaient des chefs de famille. D'accord C'était des personnes qui étaient positionnées. Mais ce n'étaient pas des personnes, d'accord, qui avaient touché véritablement le cœur de Dieu. C'est des personnes qui étaient positionnées, mais ils n'avaient pas le langage de la conquête. Ce n'est pas parce que tu es positionné quelque, quelque part que tu as le langage qui incombe à ta position. Hey, yeah. huh. Il y a des personnes, vous savez, dans, dans l'histoire, souvent euh, il, y a des, euh, il y a des rois qu'on a souvent critiqués parce qu'ils tenaient pas leur position, parce qu'ils avaient eu le titre de roi de, sur la base de la naissance. Et souvent ça a été critiqué et c'est pour ça que euh, aujourd'hui il y a beaucoup de démocratie, il y a beaucoup plus de démocratie, d'accord, que de royaumes ou même d'empires. Je pense qu'il n'y a même plus d'empires euh, à l'heure actuelle, d'accord. On pense plus à des présidents, des personnes qui n'ont pas d'affiliation directe, mais qui, euh, comment dire, euh, eux-mêmes ont compris la philosophie et la vision dans laquelle le pays doit avancer, d'accord. C'est pas parce que tu es fils ou fille de quelqu'un. Tu penses être fils ou fille de quelqu'un. Non, c'est pas parce que tu penses être enfant de quelqu'un. Affilié à, que tu es fils. Le fils, c'est celui en fait qui donne et partage la vision. Partout où il va, il respire le nom de son père. Il respire le nom de ceux qui l'ont engendré dans l'esprit. D'accord Laisse-moi te dire que ces chefs de tribu, n'avait pas le langage de la conquête, parce qu'ils n'étaient pas proches de Moïse comme Josué et Caleb étaient proches de Moïse. Amen. Et, et parfois, en fait, on pense qu'être proche d'un leader, c'est forcément être tout le temps avec lui. Oui, il faut être avec lui, il n'y a pas de problème. Mais il faut être surtout là avec lui lors des moments difficiles. Lorsqu'il y avait des combats, qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce qui se passait Regardez par exemple lorsqu'il y avait des combats, Aaron et Hur tenaient les mains de Moïse pendant que Josué était en train de se, de, de, de, de, de se battre en fait, pour pouvoir en fait, tout simplement gagner la bataille. Vous devez être des personnes en fait, qui ne fuient pas les responsabilités. Ces chefs de tribu étaient peut-être positionnés, mais au moment de se bagarrer, ils ont fui. Ils ont dit non, on ne peut pas parce qu'ils sont trop puissants. Non, on ne peut pas parce qu'il euh, y a trop de contraintes. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. Mais laisse-moi te dire que tu, oui, tu peux. Tu peux, tu peux, tu as la capacité. Si tu marches, si tu marches avec tes pères, si tu reçois véritablement la vision et cette grâce qui repose sur les pionniers, parce que cette grâce est communiquée aujourd'hui. Cette grâce est communiquée par rapport au fait de rester connecté, de rester attentif, de rester au chevet, de rester lors, lors des moments, les, moments les, les bons moments, mais aussi lors des mauvais moments. C'est ça, c'est ça, c'est en ça que réside la grâce des pionniers. C'est des personnes en fait qui ont frayé des chemins. Tu vas frayer un chemin là où d'autres personnes, n'ont pas forcément fait les mêmes sacrifices. Laisse-moi te dire, effectivement, il y aura des moments, il y aura des combats que tu vas devoir faire, certains combats que tu vas devoir remporter pour pouvoir faciliter la tâche à d'autres. Regardez, lorsque, lorsque David va tuer Goliath, euh, après ça, je pense qu'il n'y a aucun roi dans sa lignée qui a eu besoin de tuer des géants. Laisse-moi te dire, les géants, que tes pères ont tué, tu n'auras pas besoin de les tuer. Laisse-moi te dire les problèmes financiers que tes pères ont déjà, euh, déjà vaincus, tu n'auras pas besoin en fait de pouvoir en fait te battre contre ces problèmes. Et laisse-moi te dire que les combats que tu feras, les personnes sous ton leadership n'auront pas besoin de les faire parce que tu auras déjà déployé quelque chose de plus fort, déployé la force, la puissance conquérante via la foi, cette foi qui met le monde à genoux. Alléluia, qui met les mondes, le monde à genoux. Alléluia, Alléluia. Je vois les problèmes financiers à genoux au nom de Jésus. Je vois les démons de ta famille, les sorciers de ta famille à, à genoux au nom de Jésus. Je vois toutes les personnes qui te critiquaient venir te demander pardon et venir dans ton église, dans l'église qui est affiliée à, la, à ta mission au nom de Jésus. Alléluia, je vois des personnes, véritablement, mettre à genoux toutes les choses qui voulaient les soumettre. Alléluia. Je te vois mettre véritablement ton master à genoux. Ton master tu l'auras. Alléluia. Ton bachelor tu l'auras au nom de Jésus. Par la puissance conquérante. Alléluia. Il y a une personne qui pensait en fait moins un peu moins s'investir dans toutes ces choses parce que elle avait peur en fait de trop euh, de, de trop s'investir parce que, euh, effectivement elle est, elle est là pour ses études, etc. Et tout. Depuis tout à l'heure, je pense en fait, euh, je pense véritablement à ça, j'ai cette image dans mon esprit. Laisse-moi te dire en fait que occupe-toi des affaires du Père et il s'occupera de tes affaires. Soyez courageux, soyez courageux. Une des caractéristiques, et je vais terminer, je vais terminer avec ça, la caractéristique, les caractéristiques d'un pionnier, premièrement, c'est un homme de prière. Il, en fait, il trouve son plaisir dans la prière et dans euh, le fait de communier avec Dieu. D'accord Il y a une histoire, Bon, j'avais mon, mon, mon petit livre, mais bon, je pense que je vais, je vais m'arrêter à là, parce que sinon je vais dépasser le temps. Euh, euh, il y a euh, l'histoire d'un homme qui 200 ans après la, la, la, la révolution de Martin Luther qui a permis du coup aux chrétiens d'avoir des bibles chez eux et de pouvoir euh, exprimer en fait euh, euh, exprimer de manière nouvelle leur foi hein, parce que c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous regardez mes autres messages, je pense que vous allez comprendre de quoi, de quoi je parle. Euh, 200 ans après cette révolution, les 99 thèses de Martin Luther, il s'est passé euh, pas mal de choses en fait. Euh, euh, il y a eu un vrai mouvement qui a été libéré. Et il y a euh, deux hommes, d'accord euh, Un homme qui s'appelle euh, Monsieur Ludwig von Zinzendorf, d'accord C'était un comte allemand qui, qui, qui, qui possédait des terres, d'accord Et à cette époque-là, il y avait une, une foi tellement fervente euh, euh, euh, au milieu de l'Europe, d'accord C'était euh, pendant le siècle des Lumières, ce n'est pas un hasard qu'on appelle ça comme ça, parce qu'il y a eu un vrai mouvement qui s'est euh, mis en place à ce moment-là. Il a rencontré euh, euh, une deuxième personne qui s'appelle Ruth, d'accord Et ces deux-là se sont mis en commun. Et euh, premièrement, ils avaient véritablement envie de pouvoir influencer, parce que c'était un compte la première personne était un c'était un l'autre c'était une autre personne, je pense que c'était une personne quelconque, entre guillemets. Euh, euh, Monsieur Tinsendorf, on va l'appeler comme ça, euh, était vraiment, vraiment riche. C'était un compte il produisait des terres et au moment de euh, certaines, euh, comment dirais-je, euh, certains problèmes qui sévissaient l'Europe parce qu'on chassait encore certaines personnes sur la base de leur foi, surtout les personnes qui étaient protestantes. Il y a eu des mouvements de foule. Ces mouvements de foule ont entraîné des personnes qui se sont euh, retrouvées sur les terres de Sinsendorf, comme par l'Esprit de Dieu. Et M. Sinsendorf a toujours eu envie, depuis son jeune âge, de servir Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Le gars avait des châteaux et des terrains, des hectares et des hectares. Voilà, il avait vraiment des terrains. Il a construit, du coup, avec M. Roth, du coup, euh, euh, un, comme un village. Et dans ce village, il y avait toutes les personnes, d'accord, qui voulaient euh, euh, adorer le Seigneur, qui s'y retrouvaient, d'accord. Il y avait même des personnes proches dans les autres villages, d'accord, qui venaient parce que tellement... Euh, euh, Monsieur tinzendorf euh, en fait, se mettait à prêcher pendant des heures et des heures et des heures que euh, le mouvement de l'esprit faisait que des personnes se repentaient autour de lui, d'accord Même à des kilomètres, qui venaient jusqu'à l'endroit pour pouvoir s'y établir comme dans un refuge pour pouvoir ensuite, euh, eux, de la même manière, prier, adorer le Seigneur. C'était vraiment comme un Éden, en fait, son, son, son truc, leur, leur œuvre là. Et euh, ils ont commencé à faire plusieurs réunions. Et l'intensité des réunions ne faisait qu'augmenter. Et la foi en fait de M. Tinsendorf ne faisait qu'augmenter. Ils avaient une vision et ils se sont fait comme un pacte, un serment. Premièrement, être fidèle à Christ, être bon envers tous les hommes, annoncer l'évangile dans le monde. C'était ça leur vision, une vision très simple, mais qui regroupe énormément de choses. Et leur mot d'ordre était la prière. Ils priaient tellement, ils priaient tellement. Et ils emmenaient des femmes, des enfants, des, de, de, même de bas âge. Et il y avait des, de, vraiment des prodiges et des miracles. Là, on parle euh, du 18e siècle. Et c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé, c'est que... Ils ont commencé à se dire, mais en fait... En fait, on veut tellement le réveil. En fait, on veut tellement plus de la présence de Dieu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... <rire> My God. Regardez la foi de, de, de certains, certains hommes. Ils se sont dit, on va prier pendant 100 ans. Non-stop, 100 ans là, on va prier. On va prier pendant 100 ans. Les gars se sont mis en tête d'avoir une organisation dans laquelle chacun fait un relais de prière pendant 100 ans. Tant qu'il qu n'y a pas des bouleversements dans ce monde, je ne lâcherai rien. Laissez-moi vous dire, peut-être que ce gars n'était pas Martin Luther. Peut-être ce gars n'est pas, même pas aussi connu que Martin Litter, mais ce gars est un pionnier. Ces gars sont des pionniers. Pourquoi Pendant 100 ans, ils ont prié dans une époque où euh, il y avait des balbes, en fait comme des petits... Euh, J'avais déjà expliqué ça dans, euh, dans mon préambule la chasse aux sorcières. Juste avant, on avait passé des siècles et des siècles vraiment où il y avait quelques, quelques thaumaturges et quelques hommes de foi, mais il n'y avait pas de mouvement très tranchant, puissant, révolutionnaire dans l'esprit. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, effectivement, ils ont commencé à prier pendant 100 ans, 100 ans non-stop. Non-stop, ils ont commencé à prier, prier, faire des tours de prière. Vraiment des tours de prière, des tours de prière, des tours de prière. Ils se relayaient avec foi et pendant 100 ans, c'est-à-dire 24 heures sur 24. c'est sais pas, je prie un peu, après j'arrête. Pendant 24 heures, pendant 100 ans, 24 heures sur 24. Ils priaient, ils cherchaient Dieu, il priait pour le réveil, il priait pour que la gloire de Dieu descende, pour que les choses de l'esprit se manifestent, pour qu'il y ait un mouvement puissant en fait dans l'esprit, que cette Europe puisse bouger, pour que le monde puisse bouger. Laisse Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un hôtel de prière qui a été érigé à cet endroit-là. Et cet hôtel de prière a tellement fait bouger les choses. Laissez-moi vous dire que lorsqu'ils ont commencé à prier, il y a eu des tremblements de terre qui se sont opérés dans cette région. Vous vous imaginez, les personnes prient tellement qu'il y a des tremblements de terre. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas ça. C'est que lorsqu'ils ont arrêté de prier, du coup, lorsque les 100 ans, on, on, on, on se sont arrêtés. C'est là que le, les premiers, ce qu'on appelle euh, euh, euh, euh, dans, dans l'histoire de, de, de, de, de, de la chrétienté, le premier grand réveil avec des personnes comme Charles Finet, se sont opérés exactement à partir de 1831. Amen. Ça veut dire quoi Si tu veux le réveil, prie. Sois un pionnier qui Aime marcher véritablement dans un esprit de prière. Un pionnier, c'est quelqu'un qui a un esprit de prière. Et je déclare en nom puissant de Jésus, que pendant que tu as entendu ça, je sais, je crois et je déclare que sûrement il y a une semence. Et même je crois et je, et je confesse véritablement qu'il y a une semence de foi qui a été libérée. Et je déclare maintenant que toutes les personnes qui croient véritablement au ministère de la prière à l'esprit de prière vous recevez maintenant vous recevez maintenant vous recevez maintenant là où vous êtes élevez simplement les mains élevez simplement les mains et recevez simplement cet esprit de prière afin de pouvoir conquérir afin de pouvoir arracher les âmes au diable afin de pouvoir faire la différence, c'est l'onction qui fait la différence, c'est l'onction qui fait la différence, c'est la grâce qui fait la différence, c'est Jésus qui fait la différence, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Dernière caractéristique, aux oh, deux dernières caractéristiques, il est prêt pour le travail de son caractère. Un pionnier est prêt pour le travail de son caractère. Alléluia. C'est un homme qui a soif du réveil, comme je l'ai dit, et il marche dans la mimshak de Dieu, dans l'influence, dans l'onction pour l'influence, pour l'expansion. Alléluia. Mais ça, vous le verrez dans le, dans, la, dans le prochain épisode de la grande conquête, ne ratez surtout rien. Alléluia. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur pour ce qui vient de se passer. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Pour ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. J'espère véritablement que vous avez été bénis, que vous avez été encouragés pendant cet épisode de la Grande Conquête. Ne ratez surtout pas la suite. Véritablement, euh, ce n'est pas moi qui va, qui va prêcher, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va également apporter des éléments pour que nous puissions aborder cette Grande Conquête dans un esprit de foi, dans un esprit de prière, dans un esprit de consécration. Alléluia J'aimerais simplement terminer euh, en, en priant, d'accord. Je vais simplement prier pour toutes les personnes. Toutes les personnes, peut-être vous avez euh, des problèmes, d'accord, au niveau de votre santé. C'est-à-dire, vous avez peut-être des infirmités, vous avez peut-être mal au dos, mal au mal au genou. Quelle que soit la maladie, aujourd'hui, elle va être chassée au nom de Jésus. Alléluia, la deadline de ta maladie aussi là, c'est aujourd'hui. Alléluia OK. Là où vous êtes, vous faites simplement un exercice. Vous mettez simplement vos mains, votre main là où vous avez mal. Et on va déclarer simplement la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais j'aimerais qu'on puisse libérer notre foi premièrement. Mets dans le chat, Jésus guérit. Alléluia. Jésus guérit. Jésus guérit. Alléluia. Amen. Amen. Allez, Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Guéri. OK. Jésus guérit, dans, dans ta langue natale, Jésus guérit. Ok, gloire à Dieu. Alléluia. Je vais simplement libérer la parole de foi. Seigneur, merci véritablement pour euh, toutes les personnes ici présentes, quelles que soient les infirmités maintenant, problèmes de genoux, problèmes de dos, problèmes à la tête, problèmes de cancer, tumeur tu meurs au cerveau, tu disparais, tu dégages maintenant au nom de Jésus, par l'onction de Dieu, par l'Esprit de Dieu, maintenant tu pars et tu dégages. Maintenant, tu n'as aucun pouvoir, aucune autorité, aucune force. Je déclare maintenant que toute personne de 50 ans et plus, maintenant, toutes les personnes qui ont des, comme des cancers, s'il y a des personnes dans vos familles qui ont comme des cancers ou qui ont été diagnostiquées par des, des tumeurs ou des, ou des maladies qui sont liées véritablement à ces choses en fait, Là où vous êtes, prenez-leur la main. Prenez-leur la main. Alléluia. Il y a un transfert qui va s'opérer. Il y a un, un transfert qui va s'opérer. Je déclare maintenant au nom de Jésus. Maintenant. Malikazé. Je viens menacer maintenant par le doigt de Dieu maintenant. Toute maladie qui voulait s'immiscer dans les corps, tu dégages maintenant dans le nom de Jésus. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant dans le puissant nom de Jésus. L Esprit de Dieu, maintenant, fais ton œuvre. Seigneur, Merci. Parce que l'onction de Dieu se diffuse maintenant dans tout le corps, de la tête jusqu'à la pointe des pieds, dans le nom de Jésus. Je le déclare et je le prophétise, la restauration totale des membres. Je vois même une personne comme si, et tu as comme 54 ans, mais euh, euh, la maladie t'a tellement affaibli. Pendant que je suis en train de parler, même si tu m'écoutes depuis l'hôpital ou je ne sais où, Bon, commence à essayer à bouger tes membres, les membres de ton corps. Je ne sais pas la maladie que tu as. Commence à bouger les membres de ton corps. Commence à croire véritablement que la foi a été libérée. Maintenant, au nom puissant de Jésus, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je viens prier maintenant pour tout esprit maintenant qui veut mettre la confusion également dans la vie des, des, des, des futurs serviteurs de Dieu qui, qui, qui m'entendent et qui m'écoutent maintenant. Je déclare en nom puissant de Jésus qu'aucune confusion n'a de pouvoir sur vos vies. Vous avez l'esprit les, clair, personne ne vient de vous décourager, personne ne va vous influencer à pouvoir poser des actes que vous ne voulez pas dans le nom de Jésus. Je déclare une huile de consécration, en nom puissant de Jésus, une nuit la meilleure maintenant qui coule sur vous dans le nom puissant de Jésus, lorsque, car là où nous sommes, nous sommes réunis, nous sommes tous réunis là où coule l'huile la meilleure parce qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble alors je déclare et je prophétise maintenant que cette huile coule maintenant cette huile fraîche qui coule dans le nom puissant de Jésus toute maladie, problème de dos problème maintenant je vois comme une personne euh, comme si tu, tu as pris des médicaments euh, par, par rapport à une maladie mais ça s'est aggravé, je déclare maintenant que tout verdict négatif qui s'est incrusté dans ton âme et qui refuse de libérer la force curative. Maintenant, je déclare au nom puissant de Jésus que la force curative est libérée dans le puissant nom de Jésus. Hallelujah Je le déclare, reçois la parole de foi, reçois la parole de guérison dans le nom de Jésus. Amen Hallelujah Gloire à Dieu Hallelujah Gloire à Dieu Hallelujah Merci Seigneur Hallelujah En tout cas, J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Et euh, je crois véritablement que euh, le Seigneur vous a parlé aujourd'hui. Si tu crois que le Seigneur t'a parlé, dis le Seigneur m'a parlé. J'aimerais remercier, véritablement remercier et honorer, parce que je ne l'ai pas fait au début, je le fais au moins à la fin, hein? honorer véritablement euh, l'apôtre Alain Patrick Tsengue, celui qui me permet aujourd'hui de me tenir Devant cette chair. j'aimerais honorer également euh, euh, le pasteur Paulette, la pasteur principale de Paris, d'accord euh, Le pasteur dans mon église, hallelujah, qui euh, euh, me permet euh, véritablement de me déployer. Je la, je, je, franchement, je suis tellement heureux d'être euh, dans cette église à ce soir à Paris. Je bénis euh, mon mentor, le pasteur Darius Roukamboura, celui qui m'a appris les rudiments de la foi et du ministère. Alléluia et, et euh, sa merveilleuse épouse maman Chantal vous véritablement véritablement qu que le Seigneur l'élève que euh, son niveau véritablement de sagesse se déploie encore plus qu'auparavant parce que c'est une femme tellement sage Alléluia gloire à Dieu et je vous remercie vous et je vous honore de votre présence franchement franchement, vous m'honorez énormément, Alléluia, j'en perds même mes mots, <rire> et euh, franchement, euh, restez vraiment connectés, stay focused, Alléluia, sur ce qui est en train de se passer, car l'Esprit de Dieu n'a pas fini de faire des merveilles avec vous, vous êtes des témoignages, des pionniers, dans le nom de Jésus, amen. C'était le frère Benjamin, on était sur Evangile TV, la grande conquête, et vous avez été bénis, j'ai été béni, nous sommes bénis.